Il me faudrait une connexion internet fiable. Une connexion internet également de qualité, Donc souvent du temps. Une formation de manière générale, mais de tous les acteurs. Une formation euh, mais permettant d'envisager l'ensemble des possibles avec le numérique. Les parents aussi ont besoin d'être accompagnés. Plutôt l'anticipation. Le lien que ça a créé entre les différentes équipes et les différents personnels de l'établissement, et les élèves, et les familles aussi le partage de documents, de ressources, principalement euh, les applications de l'ENT et l'EA. Nous avons conservé le blog d'école pour continuer de partager, de communiquer, de donner à voir. Nous réfléchissons aussi au fait d'utiliser cet outil que nous avons appréhendé avec vous créateurs pour un carnet de suivi des apprentissages. rendre mes élèves plus autonomes. J'imagine un usage un peu plus fluide et plus habituel pour faciliter l'autonomie, la collaboration, l'individualisation des parcours. La dynamique actuelle, il me semble, elle est très forte autour de l'enseignement hybride sur l'hybridation. Une forme de, de virtualisation de la classe. Quand on parle de classe, on parle du lieu, mais il faut dépasser ça aujourd'hui. L'enseignant, dans ce contexte-là, voit son rôle, en tout cas d'accompagnant, euh, encore euh, davantage renforcé.